Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer après une reconversion professionnelle. J'ai débuté la pâtisserie en 2015, complètement par hasard, en partant de zéro. J'ai passé mon CAP pâtissier en 2017, qui est un diplôme obligatoire en France pour créer son entreprise de gâteaux. Et en 2019, je me suis lancée complètement à 100% sur mon activité entrepreneuriale pour la développer et pouvoir suivre l'aventure incertaine mais passionnante de l'entrepreneuriat. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat dans l'artisanat comme la pâtisserie, euh, le cake design ou encore le service traiteur. Pourquoi cette cible Simplement parce que c'est la cible que moi j'ai été, des personnes qui se reconvertissent dans un domaine et qui vont tout faire pour acquérir du savoir technique dans leur art, donc l'artisanat, mais ne vont pas du tout penser à acquérir un savoir tout autant si ce n'est supérieur dans le côté euh, business, entrepreneuriat. Car pour vivre de la passion qu'on a, il faut non simplement savoir faire des gâteaux, faire des repas, faire des, des, des choses correctement, des choses belles et des choses bonnes. Mais il faut savoir les vendre. Et si on ne sait pas les vendre, comment peut-on rêver de pouvoir vivre avec cette activité, avec cette passion, avec ce don. Donc, c'est un peu pour ça que qu Entrepreneur existe depuis mars 2019 où je l'ai créé quand j'ai commencé ma formation sur le business. C'était tellement une révélation, j'étais tellement bouleversée. Je me suis dit, mais comment est-ce possible qu'on ne parle pas de ça, qu'on n'enseigne pas ça, qu'on ne sache pas ça Donc voilà, et maintenant, je suis là et vous êtes là avec moi à m'écouter. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et j'espère que vous allez pouvoir trouver du contenu qui va vous transformer radicalement. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin, rendez-vous sur mon site web, cakeentrepreneur.com, vous allez avoir l'adresse qui va s'afficher là, où vous trouverez la formation, l'unique formation que je propose dans le quai business qui dure six mois, exactement six mois pour lancer ou six mois pour transformer son business.